Pour partager votre projet, il vous suffit de cliquer ici sur le lien Invite, sur le bouton Invite. Ensuite, vous pouvez ici générer un lien. Et puis, vous recopiez ce lien et vous le collez dans le fichier Excel dans lequel vous devez indiquer ce lien.